Il est nécessaire aujourd'hui de rééquilibrer le temps de parole des Gilets jaunes. Un mouvement qui devient politique et qui prend une place phénoménale dans les médias aujourd'hui. Il est nécessaire que son temps de parole soit limité. Je suis Alex Brun, un des porte-parole des Foulards Rouges de France. Les Foulards Rouges de France, eh bien, c'est cette petite partie, enfin, cette grande partie de la majorité des Français que l'on n'entend pas suffisamment dans les médias. Et donc euh, nous sommes cette parole-là, puisque vous avez aujourd'hui une minorité de personnes qui se revendiquent gilets jaunes et qui accaparent l'ensemble des médias. Les foulards rouges, c'est cette voie-là, cette voilà là qui défend les libertés euh, citoyennes, la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler, la liberté de jouer avec vos enfants, la liberté euh, d'aller au travail, la liberté de ne pas arriver en retard. Euh, nous défendons également l'état de droit. Nous pensons que nous sommes dans une république qui n'est pas une dictature, c'est faux, nous ne sommes pas dans une dictature sanguinaire, nous sommes dans une démocratie dans laquelle vous avez le droit de vous exprimer, y compris les Gilets jaunes, puisque vous l'avez fait sans aucune censure. Donc nous les foulards rouges, nous sommes là pour équilibrer ce temps de parole et donc nous revendiquons fermement l'arrêt des violences, l'arrêt des insultes, l'arrêt de la pensée unique que nous estimons un danger et donc les libertés citoyennes à tous et à toutes.